J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Bon, aujourd'hui encore un nid de frelons asiatique Et oui, toujours d'un nid de frelons asiatique Bon, ce que vous entendez c'est une tondeuse Je suis désolé mais il y a des maisons à côté Ça tombe, il fait beau, donc les gens ils en profitent Donc là on est sur un nid de frelons asiatique Qui est situé dans une petite cabane Où on range le tracteur Donc je vous montre, c'est juste là Et il est très très mal placé Très dangereux Alors je sais pas, on le voit pas Je ne l'ai pas encore vu je vois juste l'activité. ouais au niveau ici, là, il y a une étagère. Et en fait, les frelons ils font le tour et ils rentrent là. Donc, à mon avis, sous l'étagère, là, il doit avoir un nid. Donc, comme il faut que j'escalade au-dessus du tracteur, mais je vais m'habiller et je vais filmer ça depuis près. Allez, on s'habille pour faire le combat. C'est parti. Bon, il fait chaud là. Allez, on y va, on va escalader ça. Hein, on est prêt pour le combat, on risque d'avoir des petites attaques peut-être. Hop, t'es sur la tête. Allez, on va essayer de passer par là. J'en vais les quelques-uns. Allez, on va essayer de regarder ça. En même temps que vous, je regarde, j'observe. Bon, c'est un peu très sombre. Hein. Ah, ça y est je le vois je vais vous montrer ça vous allez voir comment il est bien bien caché celui-là celui-là c'est number one de la cachette allez. allez. je vous montre ça donc vous voyez l'étagère les tuyaux on passe là et il est juste là Donc je vais dégager un petit peu le passage pour pouvoir bien filmer. En espérant ne pas trop les déranger. Salut les copains. Vous reconnaissez C'est des défrelons. Allez, essayez de dégager tout ça. Ça va pas trop leur plaire, à mon avis. Voilà. va ouais. faire un peu de place pour filmer alors, les petits dédés! Bonjour! Petite ouverture! Donc, voilà le nid. Alors, les petits un ils viennent planter! Félicitations! Moi. Là, c'était pas mal, cette cachette. Hein. Bon, voilà, hein, le nid est traité. Vous voyez, il y a du monde qui arrive. Regardez hein. tout ce monde. Il va dire, oh putain, Dédé, il est arrivé. Là. Il nous a détruit le nid. Il les attaques de partout. Et, on en va laisser agir. Donc, vous voyez, le asiatique. Ça reste très, très dangereux. Très mal placé. Donc il faut être là pour les détruire. Jamais faire ça soi-même. Voilà. Bon ben j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez hein. pas à partager, à mettre un petit pouce bleu. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à très bientôt les bébés.